Yo les amis et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech Aujourd'hui, petite astuce iOS, on va faire disparaître Siri à la place, on va mettre Google Assistant C'est parti On va tout de suite voir ensemble comment remplacer notre ami Siri avec notre ami Google Assistant. Vous en avez marre de Siri Vous en avez marre qu'il vous réponde à côté de la plaque Eh bien, je vais vous montrer comment on va remplacer Siri dans iOS... Par notre ami le Google Assistant qui est quand même, je trouve, un peu plus puissant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous aimez les nouvelles techs, si vous aimez iOS, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça se passe donc sous la vidéo. Et surtout, pensez à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti pour le tuto. On va tout de suite se rendre dans l'application Raccourci. Raccourci. Et on va demander de créer un nouveau raccourci pour remplacer Siri sous iOS avec notre Google Assistant et ça, c'est cool. On l'ouvre. Une fois que vous êtes entré dans raccourci, vous allez faire donc tout en haut à droite, créer un nouveau raccourci. Le petit plus. Créer un raccourci. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur de créer un nouveau raccourci, vous allez aller tout en bas dans la zone d'édition. Rechercher apps et actions. Champ de recherche. Dans rechercher apps et actions. Valide. Champ de recherche. Modification en cours. Dans ce champ de recherche. On va lui marquer OK ou E, et la suite, vous la connaissez, Google. Vous commencez à marquer E, H, E, Y, et Google. Et une fois que vous avez marqué ceci, vous avez tout de suite dessous. Hey vous recherchez cette phrase qui porte le nom de E, Google. Vous le validez. Hey girl, une fois que vous avez donc tapé sur E, Google, vous avez donc pratiquement déjà fini le raccourci. Hey raccourci 15. Donc, vous venez... Instantanément de changer votre Siri par Google. Voilà donc, une fois que vous êtes arrivé sur cette page Engle. qui va vous confirmer le raccourci que vous venez d'exécuter, vous allez complètement en haut à droite bouton. sur le bouton suivant. Bouton. Ici, on va vous demander de donner un raccourci pour Siri pour, pour que lorsque vous allez déclencher Siri, vous allez lui dire par exemple dit Google ou « OK Google » ou « Hey Google, choisissez votre phrase. » Alors, les ingrédients pour réussir ce raccourci, ça va être d'avoir téléchargé l'application Assistant Google sur iOS et d'avoir mis votre compte que vous utilisez pour vos assistants, comme d'habitude, Google Assistant, etc. Donc ici, je vais lui marquer, ici, je vais lui marquer donc « dit Google ». Texte, modification court mm. donc lorsque je vais lancer Siri, je vais dire dit Google. Simplement D -Siri. D -Google pour raccourci. Lorsque je vais lancer mon Siri, soit avec mon bouton marche-arrêt si vous avez un iPhone 10 et au-dessus, ou avec le bouton Home si vous avez un iPhone 5, 6 jusqu'au iPhone 8. Donc maintenant, une fois que vous avez terminé ceci, vous partez complètement en haut à droite okay. sur le bouton OK, vous le validez. R Google, D -Google. D -Google. D -Google. D -Google. Bouton. Votre raccourci est exécuté, vous êtes tranquille. Maintenant, raccourci. lorsque vous allez appeler votre Siri, au lieu de lui poser la question à lui, vous allez dire « Dis Google ». Lorsque vous allez lancer votre Siri, vous allez dire par exemple « Dis Google ». Un instant, que voulez-vous demander à Google Météo demain à Marseille. Celsus, nuageux, max, 17 degrés minimum, 13 degrés précis, 10%, 17. Voilà, comme par magie, votre assistant 10 siri a disparu pour laisser place à d'e-Google. Pas cool comme raccourci Dites-moi en commentaire et surtout, likez, partagez cette vidéo. Et ça, ça peut marcher à tous les coups pour tous vos lumières. Ça veut dire que si votre Siri n'est pas, si vous n'avez pas donc de produit home kit et eh bien, votre Siri se transforme en OK Google et ça va permettre, en fait, de gérer l'intégralité de votre maison au niveau lumière, télé, Chromecast, etc. On peut même prendre des rendez-vous si on le désire, faire ce qu'on veut, en tout cas. Par exemple, ici, exemple avec la lumière de mon bureau. Donc, je fais appel à mon Siri. Dit Google. Que voulez-vous demander à Google Est un ruban. Et voilà mon Siri qui vient d'éteindre mon ruban. Ça, c'est plutôt cool aussi. Un autre petit exemple. Dit Google. Que voulez-vous demander à Google Allume lampe 3 en bleu. Et voilà que ma lumière s'allume en bleu. Alors bien sûr, l'avantage aussi en créant ce raccourci, c'est que vous gardez quand même votre Siri. Puisque votre Siri sera là. Quel heure il Il est 17h43. Voilà, donc votre série reste toujours présent, mais votre série peut aller chercher votre Google Assistant, alors que normalement, si vous dites dit Google, votre iPhone est incapable d'aller le chercher tout seul. Voilà donc pour cette petite vidéo astuce iOS, comment donc changer série par votre Google Assistant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de vidéo, et je verrai si ça sera faisable dans les prochains jours. Merci à vous et je vous dis donc bon week-end, à très vite pour une prochaine, salut à tous